te de de quelque chose qui est tout tu dis que moins <muchin'> y a quoi, tu sais qu'elle toujours l'esprit est un WhatsApp tu peux, tu sais quoi, la part ton enfant fait, elle a fait, je quelque chose qui est il y a quoi c'est quoi, ton enfant elle peut pas partir à l'école, j'ai tu sur le monde, tu vois qu'il y c'est la chaire qui? C'est la qui? C'est C'est la qui? C'est la chaire qui? C'est qui? C'est la qui? qui? C'est la qui? avec qui? qui? qui? C'est parti, ça lui joue Koukéry, il est venu pour avoir le président Laurent Paco et est parti, c'est son nom à Ado, pour de pas battre le temps que c'est faux Qu'est-ce que c'est faux Mais tout est faux, tu une l Que son frère s'appelle Domingo, parce qu'il aime jouer le dos Ça lui a donné Guando, il est devenu Commando, il a envoyé par ma gauche C'est son frère prélato pour damer dans son dos Parce que lui-là, il manque trop, et puis chaque matera, il joue à dos Kossé Kanto, Kossé Tango Kossé Tango Kossé Tango Kossé Tango Kossé Tango Kossé Tango Kossé Tango Kossé Tango Kossé Tango il eu fait poivre, mais il me fait ok C'est le Stavago Je m'appelle sabago, parce que j'ai un que c'est pas aller Toi, à propos, pour manger la rôpe de nos frères oufaux A t'es là, des pour y aller mousse, un peu Mais bon, je les dirai sur des tranto Je n'ai pas arrêté de me mentir trop Je vais les tâteaux, je vais les tolo, Je les envoyer à Tolo, à Tolo matin là il a fait de manger comme à avec sa go marito, et a fait des points comme d'ailleurs moi qui pas de boy chameau chameau voilé chameau voilé chameau galé, toujours galé. toujours voilé toujours toujours toujours calé toujours calé toujours calé toujours dans l'allée dans l'allée avec mes photos. Avec mes potos du ghetto, en train de jouer Nintendo Avec mon grando Patrico, qui vit à Coco Pico Avec sa copine Macoco, qui l'envoie à Temboco Pour boire l'eau de coco, pour danser le son chez Ricoco Elle me dit elle vient du Congo, elle me dit de jouer Ricongo Avec ses potos du Togo, mais moi je lui dis aussi sans grando Elle a qu'à de me mentir trop, sinon moi je vais la date, Je vais la frapper et puis je vais la blesser quand tu parler de caterboy, le boy-boy teaser, le grec de sabago, sabago. Moi, je rame tous les rappeurs en peur comme si des devenu braqueur Pourtant je suis un promoteur, qui vient faire sa promotion, avec ses sons Si ça payait je veux un moyen Boson pour aller à la maison Je marche avec des garçons, qui sont toujours en mission Comme des maçons, qui cherchent les rations On est venu à te remercier dans tes bois On n'est pas ici à cause de toi, tu te joues la sous nous avant tu meisses la bonne voix. Parce que toi es un noir, grâce de devenu la manoir Pour qu'on puisse l'appeler un jour roi Pour qu'il puisse avoir le pouvoir sur le trône du rap ivoire quand tu rentres en gloire de Madou, tu vois Fatou, elle a deux foufous en on ne même pas m'aider, m'aider l'eau. Il m'a dit si Kambo Mondo, il m'a dit Pikatambo -tando, Tando, il m'a dit Pikatanokanando, Sica il m'a dit si Kambo, il m'a dit Pikando Tando, il m'a dit Samando Tando, il m'a dit Pikatango Tando. Grecque de Grecque de Sabaggo, Grecque de Grecque de Sabaggo, Grecque de Grecque de Sabaggo. Y a pas moins deux dans le rap y voit. Grecque de Grecque de Sabaggo, y a pas moins deux dans le rap y voit. Grecque de sabago, de y a pas moins deux dans le rap y voit. Ça partait ici à ciel et bélier noir entre les bois.